Bonjour monsieur l'ambassadeur, un message Bonjour. pour euh, les Globe Reporters Oui, d'abord pour euh, leur dire que je suis très heureux euh, d'être en contact euh, avec eux, pour leur dire qu'ils sont euh, naturellement tous les bienvenus euh, pour, euh, au Vietnam pour découvrir ce pays euh, si attachant, si, euh, si extraordinaire. Et puis pour leur dire qu'ils ont, ils ont bien choisi, ils ont fait le bon choix en choisissant le, le, le Vietnam, pourquoi Parce qu'au-delà de, de, de la beauté du pays dont on parlait à l'instant et de, de la finesse de sa gastronomie et de tellement d'autres choses, eh bien c'est un pays qui est de plus en plus important pour la France mais de façon générale c'est un pays de bientôt 100 millions d'habitants dont, dont l'économie se développe très vite et avec lequel nos entreprises font de plus en plus de, de commerce et, et donc on accueille de plus en plus de Français au Vietnam on en accueillera toujours, toujours davantage donc quand nos Globes reporters auront quelques années de plus eh bien, euh, certains d'entre eux, peut-être, euh, viendront euh, étudier au Vietnam, travailler euh, au Vietnam. Et je suis sûr que le fait d'avoir euh, travaillé en classe euh, euh, déjà sur le Vietnam sera un atout formidable pour eux. Merci beaucoup.